Vous êtes au bon endroit si vous avez décidé d'apprendre à en faire plus avec moins. Si vous cliquez sur le lien en dessous à cette adresse, vous allez pouvoir télécharger gratuitement le guide que j'ai édité et qui vous permet de découvrir les meilleures techniques frugalistes. Vous apprendrez comme ça à faire des économies au quotidien. Vous l'avez compris, notre modèle de société qui est basé sur la surconsommation, l'épuisement des ressources et la destruction de la nature est un modèle qui est mort. On ne peut plus continuer comme ça. L'actualité nous le montre, vous êtes probablement coincé chez vous à l'heure où je suis en train de faire cette vidéo et vous avez compris que toute notre économie est complètement bloquée et que plus rien ne sera jamais comme avant. Il est temps de changer nos manières de penser, nos manières de vivre et nos manières d'agir. Le frugalisme, ça consiste à réduire vos besoins, ça peut être vos besoins d'argent mais aussi vos besoins de consommation. Et en même temps, ça consiste à investir pour essayer de faire fructifier ce que vous arrivez à économiser pour petit à petit arriver à générer des revenus complémentaires vous pourriez arriver à moins travailler voire même à ne plus travailler alors avant de même parler de retraite à 40 ans ce qui est un grand fantasme pour beaucoup de gens dans la période actuelle la pratique du frugalisme peut vraiment vous aider à mieux vous en sortir tous ces objets qu'on finit par acheter et eh ben, bien souvent on finit par en être esclave avez vous vraiment besoin de la dernière voiture la dernière montre ou le dernier téléphone finalement est ce que ce sont ces objets qui vous définissent et est-ce que vous ne valez pas mieux que ça au final Est-ce que vous n'êtes pas autre chose que ce que vous achetez Cette chaîne est faite pour vous si vous voulez apprendre à mieux vivre, à avoir plus d'expérience. Je vous donne des astuces pour arriver à faire des économies au quotidien. Et puis je vous fais partager aussi des vidéos où je vous montre un peu les investissements que j'ai fait ou ceux que j'aimerais faire. Je vous donne aussi des conseils parce que ben, dans ma vie j'ai fait plein de bêtises et puis ben, ça m'a permis d'apprendre et j'essaye de partager cette expérience avec vous. La chose qui est la plus importante pour moi aujourd'hui c'est d'arriver à présenter mon temps, parce que le temps, vous le savez, c'est extrêmement précieux. Ça ne passe qu'une fois. Chaque seconde qui est écoulée est perdue à jamais. Ces moments-là, je veux les vivre avec ceux que j'aime. Je veux profiter et avoir un maximum d'expérience. En même temps pour moi c'est extrêmement important de m'engager dans une démarche éco-responsable ça veut dire que je veux moins consommer pour réduire mon impact sur la planète si vous adhérez à ces valeurs alors abonnez vous maintenant à la chaîne en cliquant également la cloche pour être tenu au courant des nouvelles vidéos que je produis vous pouvez également me mettre des pouces bleus pour m'encourager si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à regarder toutes les vidéos que j'ai faites parce que vous allez apprendre des tas d'astuces pour arriver à faire des économies au quotidien je suis jérémy cette chaîne s'appelle frugalisme et si vous regardez cette vidéo c'est que vous êtes le futur.